Avec ces étudiants, nous les amenons en fait à être dans ces nouvelles méthodes de travail. Ce qui veut dire que ils travaillent en équipe, ils sont en collaboratif. Ils vont résoudre des problèmes qui ne sont pas les leurs, mais ceux d'utilisateurs qui sont externes. Euh, ils vont être finalement l'osé dire. Ils vont euh, euh, partager le leadership. Il n'y a pas un chef. Mais en fait, ils vont partager. Euh, le leadership, ils vont être en permanence en écoute active, ils vont euh, euh, partager la responsabilité d'un livrable euh, commun et ils vont être capables de, de, de se dire les choses, être dans l'oser dire de manière à ce que l'équipe petit à petit se forme et, euh, et devienne de plus en plus performante. Donc bah, tout comme ce que l'on fait dans les entreprises et eh bien les aider à, à devenir des équipes haute de performance, des high performing teams.